Donc, je suis avec Millicent et Daniel, les organisateurs de ces 12e Rencontres de la Monnaie Libre à Bordeaux. Alors bah, bonjour Millicent. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Dans CRML vous étiez organisateur, est-ce que vous avez euh, une mission particulière et si oui laquelle Moi le, la première chose dont je me suis occupé et dont je me suis occupé sur à peu près toute la période c'est notamment le site internet et, et la communication puis des euh, conférences, tu as réussi à faire le tour de force, de faire aussi pas mal de conférences, je crois. Oui, je ne sais pas six. combien tu en as fait au final, mais... Comme six, mais... Euh, six, mais six interventions à ton mal. nom. Alors, si tu nous résumes rapidement les, tes, tes interventions, peut-être qu'après on mettra les liens comme ça pour que les gens aillent voir. Sur une présentation de la monnaie libre, déjà. Euh, ensuite, sur euh, Tipeee et Autotype, euh, des solutions de, de financement. Euh, J'ai un lien, c'est pour la décentralisation. Euh, une intervention sur euh, la licence de la june et le fait de la rendre plus modulaire, plus lisible et accessible. Ouais, je crois que c'est un, un sujet qui revient souvent euh, la, la lisibilité de, de, de la june donc là c'est en bonne voie, j'ai l'impression que ça a été entendu. J'ai l'impression aussi oui et d'ailleurs euh, une des premières questions qui a été posée euh, concernait la gouvernance euh, des changements de la licence que j'ai trouvé très très pertinente et il euh, y a déjà quelques aspects mais il y a encore du travail à faire alors il y avait également une conférence sur euh, si les 1% nous veulent notre peau, qu'est-ce qu'on fait Tout à fait, euh, une conférence... Euh, Alors on tient ou on meurt Eh bien ça dépend, euh, aujourd'hui en l'état technique, euh, s'ils si écoutent la conférence, je ne suis pas sûr qu'on tienne. Euh, si par contre on corrige les, les, patchs, enfin, les, les, les faiblesses dont on a parlé euh, avant qu'ils interviennent, je pense qu'on tient déjà pas trop mal. Merci. Alors, Daniel, et toi, dans CRML, tu avais une mission particulière, même plusieurs, je crois. Ben, J'ai eu l'émission que je me suis donnée, en fait, euh, puisque ce qui était intéressant, c'est que c'était une organisation stigmergique. Euh, je cite ce mot-là dans le sens où je suis très active dans la question des gouvernances partagées, participatives, alternatives. Et la stigmergie, c'est un petit peu le... Euh, le bouboubou, -bou -bou, hein, c'est à dire pas d'organisation. Chacun se saisit de ce qu'il pense utile pour faire avancer le projet. On se prend en main en fonction de, de ce qu'on sait faire. Et, parce que, alors, notez que c'était les, les premières rencontres qui duraient huit jours, en fait, neuf jours, neuf jours, avec combien d'intervenants? 32 intervenants, 32 intervenants. Et voilà, tout, tout le monde s'est bien passé euh... Tout s'est bien passé. Chaque matin, on recommençait tout dans un endroit différent. Donc, euh, au ah oui, plus un changement de lieu. Ouais. Au niveau de la logistique, logistique c'était hyper sportif en fait. Alors si, si vous aviez un, un coup de cœur dans ce qui s'est passé, euh, que ce serait quoi Ce, qui, ce que vous allez retenir, de ce que vous avez vu, euh, rencontré euh... Eh bien, ça va être ce que j'étais justement en train de dire. Ces cinq jours qui ont permis de mixer des approches totalement différentes de l'économie, de croiser des regards et de toucher des gens euh, qui sont juste venus essayer de comprendre avec toute leur naïveté. Bon, on ne le voit pas trop sur les quatre dernières journées, mais les cinq premiers jours, c'était euh, flagrant, surtout le week-end dernier. Où, des des curieux, c'est ça ouais. que tu veux dire Oui, ouais, des, des, des curieux, des, des gens qui s'intriguent, qui se posent des questions, euh, qui voient bien qu'il faut faire quelque chose, mais qui ne savent pas comment. Et donc, il euh, y a une vraie mission qui a été portée là, mmh. euh, sur euh, ce passage-là. Pour ma part, ce serait l'intervention de Carole Lipsy. Si la comptabilité... Euh, était citoyenne, est-ce que la finance deviendrait éthique euh, Que j'ai trouvé absolument fabuleux comme intervention. Je suis maintenant avec euh, Gérard mmh. Bonjour. et euh, Moule, Bonjour. Voilà, qui euh, sont euh, tous les deux euh, contributeurs en fait, des logiciels sur la monnaie libre. Mmh. Et ben, Je vais vous poser euh, la question un petit peu de savoir ce que vous avez présenté euh, pendant ces, ces rencontres. Je m'occupe de what Wizard, euh, qui est un logiciel qui permet de prévoir les entrées dans la toile de confiance. Bon, ça a été sa première euh, fonction. Puis, petit à petit, en partant de la base que j'avais faite, bon, bah, j'ai développé d'autres outils, euh, plus ou moins utiles, mais notamment dernièrement, c'était des outils pour prévoir la sortie de la toile de confiance, justement. Euh, vous publiez régulièrement tous ceux, tous les membres qui ont un risque de sortir, c'est ça, de la, de la toile de confiance voilà. Exactement. On essaye de et ben moi je... les, les critères tu peux peut-être les rappeler parce que ça c'est pour le coup c'est pas technique c'est vraiment c'est lié à l'adn de la june tout à fait eh bien on a une adhésion qui dure euh, un an donc au bout d'un an il faut la renouveler ce qui est assez simple à faire. alors est ce Mais... qu'on peut la renouveler avant les un an d'ailleurs euh, oui tout à fait on peut la renouveler dès deux mois d'accord et après quand on veut euh, suffisamment à l'avance pour ne pas justement euh, sortir de la toile au moins momentanément mmh. Euh, puis il y a une deuxième façon de sortir qui est un peu plus problématique c'est quand euh, c'est que chaque euh, certification dure deux ans et donc euh, bah, au fur et à mesure euh, de, que le temps passe évidemment elles vont tomber et on doit toujours avoir au moins cinq certifications de valide voilà. donc là ça va commencer à se poser pour les premiers euh, puisqu'en mars de 2019 ça fera deux ans que les premiers euh, membres sont dans la monnaie et donc il va falloir qu'ils renouvellent leur stock c'est ça oui et alors euh, donc euh, Segeek nous a appris qu'il allait donc modifier légèrement les règles. Donc Cédric, le développeur, développeur d'Unitaire. Il va être possible maintenant de renouveler une adhésion, déjà une certification déjà faite euh, à partir de deux mois, je crois que j'ai vu, enfin en tout cas avant, avant les deux ans fatidiques. Voilà. Donc ce qui va permettre d'avoir une continuité tout en gardant les mêmes certificateurs. Ce qui sera quand même. Ok. Compliqué. Alors toi, Moul, qu'est-ce que tu as envie de, de résumer sur, sur ce que tu as tu es venu ici présenter Donc moi, je suis venu présenter cli le client Silkay que je développe. Donc j'ai présenté les dernières nouveautés. Donc, Alors Silkay en deux mots. Je vais présenter donc euh, c'est un client en ligne de commande, donc euh, il permet d'envoyer des transactions et des certifications, voilà. Il permet aussi de consulter le réseau, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui ne permet pas de faire finalement par rapport à d'autres clients D'accord, donc par rapport aux autres clients, il ne permet pas encore d'envoyer d'identité, ni de renouvellement d'adhésion, ni d'envoyer un fichier de révocation. Donc ça, c'est en projet. D'accord, donc les nouveautés là dans l'outil que tu as présenté Donc les transactions multi-output vers différents destinataires, voilà, c'est ça et puis euh, les certifications, ouais. ça c'était un nouveau point. Ouais. Et donc euh, tu prévois de faire les fonctionnalités manquantes en fait, euh, pour que l'outil soit complet, qu'on puisse l'utiliser pour tout Oui tout à fait, je prévois qu'il qu implémente toutes les fonctionnalités que les autres clients ont, euh, bien sûr. Donc les technologies, peut-être on va les rappeler quand même s'il y a des, des informaticiens qui nous écoutent, euh, qui voudraient nous rejoindre. Donc euh, What Wizard, c'est écrit. Je vais leur écrire en Go pour être un peu plus à la mode, mais je, bon... Voilà, voilà. S'il y a des contributeurs Go, oui, euh, ils oui, peuvent te oui, contacter oui, sur oui. le forum. Oui. Et donc pour Silkai Silkai, c'est du Python, pur oui. Alors, je passe à une autre question. Euh, bah, un peu, je voudrais savoir, à tous les deux, euh, quel était votre coup de cœur dans les, les présentations que vous avez vues euh, Je sais pas, on a vu passer des, des, des gens comme Étienne Chouard. Effectivement, Étienne Chouard, c'était un grand moment. Bon, on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais quel personnage <rire> C'était intéressant. Mais dans les développements, c'est vrai qu'il y a le développement d'unitaire qui s'annonce assez prometteur, avec notamment le passage à Dur, hein, qui peut être intéressant. Et puis il y a le développement de Césium aussi, hein, dont tu as parlé. Euh, donc un client plus, mieux structuré. Enfin je ne sais plus, tu en parleras mieux que moi, hein, mais, mais ça m'a paru intéressant. Donc moi ce qui m'a bien plu, c'est la présentation de Cédric avec les dernières nouveautés de Duniter. Donc aussi d'avoir aussi les évolutions du projet DUR, donc de l'implémentation du protocole d'unitaire en Rust, faite par Eloïs. Donc ça, ça m'intéresse pas mal. Peut-être que je pourrais y contribuer. D'accord, euh, voilà. un futur contributeur alors peut-être. Alors effectivement, Cédric est, est plus là pour nous en parler. Est-ce que l'un de vous veut bien nous résumer un peu les nouveautés de, de DUNITER Donc quel est le, le logiciel qui, qui fait vraiment tourner les nœuds de la JUNE Donc sans DUNITER, il n'y aurait pas de JUNE. Quoi. Euh, donc Cédric continue de s'investir lourdement. Euh, voilà si on peut essayer de résumer les, les nouveautés pour euh, peut-être un angle euh, euh, pas toujours technique des gens qui nous regardent. Euh donc euh, tu avais parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle de rejouer les certifications donc euh, je vais pas re-résumer et donc l'autre point... Euh il y a une réécriture je crois de la base de données. Aussi. Ah oui une réécriture de la base de données du coup la synchronisation est vraiment très rapide avant il fallait plus d'une demi-heure et maintenant c'est moins je pense. Oui, en général, c'est l'accélération du, du logiciel. Oui. Alors en 1.8, vous vous rappelez Alors là, Je l'ai fait réviser, là, en fait. <rire> du coup, c'est la euh, preuve de travail qui était pas linéaire et du coup, euh, donc qui serait ah oui. prévu qu'elle soit plutôt linéaire cette fois. L'idée, voilà. voilà, l'idée, c'est d'ajouter euh, un peu plus de finesse, ce que j'ai ah, compris dans le brusse. dans les difficultés que les nœuds pour pouvoir calculer. Pour que ça tourne un peu mieux mmh. et puis il a, il a parlé aussi d'un bonus euh, voilà, d'un bonus d'une difficulté vraiment moindre pour les petites machines c'est ça, hein? ça, ça tout à fait oui ça va permettre vraiment une égalité entre les machines effectivement enfin pas une égalité totale mais ça va permettre à des petites machines de fonctionner et de pouvoir créer des nœuds des blocs je veux dire et donc d'être dans la course quoi. alors euh, moi je suis toujours un peu frustré parce que c'est vrai que ça passe toujours très vite euh, cédric est déjà parti il a fait un boulot énorme Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, lui qui nous regarde bah, Bravo et continue, que dire d'autre ouais, bah Merci pour le boulot achevé. Ouais, bah je contribue à ce remerciement, vraiment, Cédric, sans toi. Donc, Cédric, si tu nous entends... Alors, je suis maintenant avec euh, Tuxmen. Bonjour, Tuxmen. Bonjour. Et puis, Eloïse, euh, ça va Bonjour, oui, ça va. Alors, bah, à vous comme aux autres, je vous pose une question. Euh, voilà, Vous êtes venu ici aux rencontres de... La monnaie libre, 12e, euh, quelle était votre motivation Qu'est-ce que vous êtes venu présenter euh, bah, Moi j'étais venu présenter un logiciel euh, que j'ai fait pour euh, visualiser la toile de confiance. Euh, qui s'appelle World What Map. Euh, Donc, enfin, J'ai repris la Wattmap euh, et la carte de Césium. Euh, Alors, en deux mots, parce qu'on ne va pas tout détailler, il y, y a une conférence qui a été filmée, je crois. Euh, bah, je vais présenter l'utilisation du logiciel, euh, un peu son fonctionnement et comment j'aimerais qu'il évolue. et... Euh voilà, donc C'est un logiciel que tu as développé en quoi euh, En Python et en JavaScript, euh, et j'aimerais bien le refaire en, en Rust pour euh, dur. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc un nouveau contributeur euh, au, log au, au logiciel dur donc, dont on a ici l'éminent développeur et initiateur. Euh, donc Héloïse, toi tu es venu pourquoi ici à ces rencontres euh, bah, je suis venu déjà pour euh, rencontrer un peu euh, les autres développeurs et puis aussi les membres actifs euh, de la June, hein, puisque c'est aussi d'abord un réseau euh, humain. Et, et j'aime bien à chaque RML revoir un peu euh, tous les gens impliqués là dedans. Et puis, je suis venu aussi pour présenter euh, effectivement ce que je faisais, ce que je développe en ce moment, euh, c'est-à-dire une réimplémentation de Duniter en, en Rust qui s'appelle DUR. Enfin, J'ai fait même deux, deux présentations. Une, une sur, sur Dur et une sur euh, la nouvelle couche réseau euh, en préparation pour euh, les nœuds euh, d'Uniteur euh, qui s'appelle WS2P euh, version 2. Euh, J'en dis pas plus, je vous invite à aller voir la vidéo euh, afférente euh, pour plus d'informations. Alors, est-ce que vous avez un coup de cœur dans ce que vous avez vu ici Il euh, y a quelque chose que vous recommanderiez euh, bah Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'était de, de rencontrer tous les gens que j'avais vus sur Internet et euh, de les voir en vrai. Ça, c'était marrant aussi. Ça t'a pas découragé hein. euh, Non, enfin c'est un peu quand même, euh, stressant de, de rencontrer les grands développeurs du, du réseau. Donc. Mais en fait, c'est des humains. Ah oui. Alors toi Héloïse, euh, qu'est-ce que quel est ton coup de cœur Est-ce que la conférence que tu as pr préférée Tu es arrivé un peu plus tard, je crois. Oui, je suis arrivé hier. Donc là on est dimanche, donc j'ai juste fait les, les deux derniers jours des RML. Euh, je dirais que c'est RML mon, mon coup de cœur, ça a sans doute été la, la présentation de Pi finalement qui. De par la transmission de son expérience utilisateur montre vraiment concrètement euh, comment on peut uti utiliser la June au quotidien, et ça, je pense, c'est ce qui parle au, au plus de monde, puisque la, la plupart des gens ne euh, sont pas développeurs. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, ce qui est fondamental hein, pour que la monnaie fonctionne, euh, ne leur parle pas forcément. Ouais, ça t'a fait plaisir de voir les usages. Du... Voilà, c'est une source de motivation pour toi, peut-être Oui, totalement de voir que ce que je code derrière va servir à des échanges concrets et qu'il y a des gens qui sont contents de l'utiliser. Euh, ce qui rend heureux un développeur, c'est qu'on utilise euh, ce qui le code qu'il a produit. Donc effectivement, euh, voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Je suis cette fois avec euh, Jérémy. Bonjour. Bonjour. Et puis euh, David. Bonjour tout le monde. On a deux euh, membres du collectif, alors votre collectif c'est comment déjà La toile francilienne. La toile francilienne, d'accord. Donc euh, Paris est avec nous. Qu'est-ce que vous êtes venu trouver, euh, chercher au RML Moi ce que je suis venu chercher c'est voir un peu euh, le, la communauté monnaie libre, euh, où elle en est dans ses développements, dans ses rencontres, dans ses interrogations et puis dans ses réalisations euh, concrètes aussi. C'est beaucoup ça hein, les, la, la communauté monnaie libre. Et donc ça en ce qui me concerne je l'ai totalement trouvé. Donc toi tu es technicien euh, Non pas vraiment pas vraiment, euh, mais ça m'intéresse de suivre quand même ce, ce volet-là. Et puis moi, ce qui m'a ah oui. vraiment enthousiasmé, tu posais la question du coup de cœur, c'est euh, la conférence de Pi qu'on vient de faire à l'instant, ah oui. et qui est vraiment géniale parce que ah, là, as le cœur tout chaud, euh, <rire> grâce à, au chaud comme un M. Non mais ouais, bah, elle est, elle est, il, son approche, elle est géniale parce qu'elle est hyper concrète. Il montre ce qu'on peut vraiment faire avec euh, avec euh, la jeune. Il va très loin euh, et je trouve ça vraiment inspirant euh, ce qu'il fait. Ouais. Toi David, alors qu'est-ce que tu es venu euh, chercher Tu as passé combien de temps euh, ici au RML Alors moi je suis arrivé mercredi, donc je suis venu pour les jeudis, vendredi, samedi, dimanche. Et donc euh, bah, je suis venu ici principalement pour me ressourcer, hein, pour euh, oui. récupérer de l'énergie. Ah oui, reprendre de, du bon. Euh... Ah, oui, oui, parce qu'on a toujours des moments de doute euh, et quand on revient quand on vient là, et eh ben on voit tous les copains et on. On se sent plus fort après. Euh, est ce que tu as un coup de cœur euh, particulier sur ce que tu vécu bah, Je ne vais pas être très original. On vient de voir la conférence de Pi et c'est vrai que c'est euh, ça, ça montre vraiment par, vers où il faut aller. Il hein. faut, faut, faut y aller, il faut, faut échanger, il faut, faut, faut expérimenter plein de choses. Donc, ouais, c'était très enthousiasmant. Alors, je rappelle que David est l'auteur de ce magnifique ouvrage hop, que je montre. Je ne sais pas si on voit quelque chose. La TRM pour les enfants. Alors, en deux mots, toi, tu l'as lu, par exemple, Jérémy Je l'ai lu, ouais. Et euh, alors, je l'ai lu, alors en plus, si Tu euh... peux faire le retour à l'auteur, les critiques. <rire> et... Euh, et il est vraiment bien, ce bouquin, parce qu'il vulgarise, euh, bah, vulgarise la TRM, qui, effectivement, est dans sa formulation euh, mathématique, on va dire, n'est pas forcément euh, directement accessible. Mais en fait, la TRM, ça part d'une intuition qui est finalement assez partagée, qui est qu'on devrait tous être égaux devant la monnaie. Euh, et la TRM, finalement, n'est que la déclinaison euh, mathématique de cette idée. Euh, voilà. Je suis avec Fred. Bonjour, Fred, Fred, bonjour. Fred Renault qui a travaillé, donc, euh, travaillé récemment sur une application de paiement par SMS. Je peux nous ah. en dire deux mots pour En gros, j'ai pensé aux gens qui avaient simplement un vieux téléphone euh, avec SMS et je me suis euh, dit qu'on pouvait euh, transformer ce téléphone en porte-monnaie euh, en connectant des actions euh, lancées par par des commandes des SMS euh, d'ouverture, de enfin, voilà, de création de porte-monnaie, euh, de dépôt d'argent dans le porte-monnaie euh, et de retrait d'argent euh, vers un autre porte-monnaie. Euh, donc en fait, <rire> voilà, avec un simple téléphone, l'idée c'est de pouvoir euh, envoyer des unes, euh, recevoir. On n'est pas membre pour autant, c'est pas un compte membre, c'est juste un non, compte Non, un compte euh, membre Il peut être à... raccordé au compte membre parce qu'effectivement, la monnaie est plutôt présente sur le compte membre. Ouais, donc on euh, l'alimente avec on l'alimente soit avec un compte membre, soit un depuis un, un, un, un une nombre. réception de, de monnaie euh, par un autre euh, téléphone qui à ce moment-là crée le compte euh, d'un téléphone qui n'en a pas encore. Okay. Et euh, donc c'est pensé pour être le plus simple possible. Euh, D'accord, donc pour toi c'est développé, c'est fini, il y a encore du travail, comment ça en est Disons qu'il y a un prototype qui a été présenté là lors des RML12, un peu utilisé. Le code source qui est fait en, en shell, donc en, en commande système Linux, euh, et, et a été publié. Et euh, non, je pense qu'il y a encore du retravail. C'était surtout pour euh, pour voir quel apport ce service pouvait euh, amener. Euh, je crois que l'accueil été bon. L'accueil euh... était bon. Alors dis-nous en deux qu'est-ce que tu as pensé un peu de ces rencontres de la monnaie C'était tes premières rencontres, t'es deuxièmes, la deuxième. Deuxième rencontre. venu l'année dernière au RML 10. D'accord. Bah, bah, ce que je ça. vois entre les deux, c'est que euh, ça s'est vraiment développé. Mm -hmm. euh, on est de plus en plus en, euh, il y a de plus en plus de membres. Euh, que les échanges et les interactions euh, ont augmenté. Et ce que je trouve magnifique, c'est l'apparition de nouveaux corps de métier à l'intérieur de euh, de la monnaie libre. l'impression que chacun trouve ça place Par exemple, bah, lors de CRML12, j'ai l'impression de voir apparaître un média. Un média, euh, un média euh, mieux organisé, qui filme mieux qui, mieux, qui enregistre mieux, qui diffuse mieux. On a vu aussi qu'il y a une équipe de, de graphistes, là. Et euh, voilà, des graphistes qui, qui, qui euh, s'associent euh, avec des preneurs de son, qui s'associent avec des doubleurs de son, qui s'associent avec, en fait, une forme de fédération euh, de... Euh, de, de, de service et de, de, de, de savoir se met en place et, et, et auto-émerge euh, un besoin. Enfin, en fait, c'est comme si les besoins se mettaient en auto-réponse, enfin, les, les solutions se mettaient en auto-réponse aux besoins. Alors, je suis maintenant avec euh, Polar. Bonjour, Polar. Bonjour. Euh, tu veux peut-être qu'on t'appelle euh, Adrien. Adrien. Adrien Polar. <rire> et puis, je suis avec Martin. Martin. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer aux, aux spectateurs euh, bah, pourquoi vous êtes venu Ok, euh, Moi, je suis venu parce que j'en ai fait quelques-unes, des RML avant, et ça m'intéresse depuis très longtemps. Et là, j y a, personne ne se proposait euh, d'animer le module Galilée-Bresson. Et c'est quelque chose moi qui m'a tout de suite frappé quand j'ai Alors, tu peux la... expliquer ouais, c'est euh, En gros, on, on dresse des tableurs et on, ça nous sert à comprendre un petit peu plus en profondeur les concepts de la théorie relative de la monnaie, euh, compte en relatif, euh, qu'est-ce que c'est que le dividende, euh, quel effet, que ça, f... quel effet f... ça fait de, de créer un dividende sur tous les comptes, euh, c'est quoi ce, cette histoire de convergence vers la moyenne de tous les comptes euh, Qu'est-ce que ça implique sur le, le, le rapport que chaque compte va avoir de monnaie par rapport à la monnaie en circulation enfin, Toute cette façon de compter qu'on peut retrouver sur cesium, quand on change d'unité relative, ben en fait ça fait plus. Donc ça ça démystifie un peu le, la théorie qu'il y a derrière les monnaies libres. Ça. Et puis moi je ne suis pas mathématicien, je ne fais pas de maths, je ne suis pas développeur, donc euh, et pourtant voilà avec quelques tableurs et quelques courbes, en fait là moi ça m'a tout de suite parlé et je sais que quand j'ai fait ça à laval, à RML7, ça m'a tout de suite fait comprendre les trucs complètement différemment. Okay. Donc, tu es venu que pour ça ou il y avait d'autres motivations Non, non, non j'avais envie de voir les gens aussi ici, j'avais envie de voir les conférences. Euh, je ne suis pas technicien, mais ça m'intéresse de savoir ce qui va se passer. Alors, et toi, tes motivations Qu'est-ce que tu es venu chercher euh, bah Moi, en fait, je connais la monnaie libre depuis presque deux ans et demi. Et donc, le, là, je suis membre depuis trois mois et c'était l'occasion de, de rencontrer un peu les membres actifs. Alors, et ta réaction à chaud, là Tu es déçu, content C'est quoi un peu ton, ton coup de cœur Ce que tu vas retenir de, de ces rencontres Ce que je vais retenir, bah, au moins, j'ai pu participer au jeu G Economicus d'hier. J'ai pu un peu m'initier à ça pour éventuellement, en, par la suite, en organiser dans, dans la région toulousaine. Et, voilà. Et puis sinon, la, le débat, Étienne euh, Chouard, euh, Stéphane Laborde, était assez rigolo. Voilà. Alors on va, on va faire vite parce que Polar a une actualité. Euh, Il y a des gens qui s'impatientent, on va dire, qui, qui attendent Polar pour, le, pour son module. Alors toi, ton coup de cœur alors oui, bah, la conférence de Nguyen qui euh, relate ce qu'il a pu échanger, acheter et vendre en June, ça c'est... Tu l'avais déjà vu peut-être Je l'avais vu en vidéo, qui est d'ailleurs disponible d'ailleurs sur, sur plein de réseaux sociaux et tout, mais c'est, je vous conseille à tous de regarder ça parce que ça donne envie de d'utiliser cette monnaie-là. Donc je suis cette fois avec Gérard, bonjour Gérard. Bonjour. Et puis euh, Fanch. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes venu euh, chercher, euh, présenter peut-être ici pendant ces rencontres moi, je suis venu rien chercher et très souvent, quand je ne cherche pas, je trouve. Donc, euh, je suis venu euh, pour euh, participer. D'accord. Et toi, alors, euh, Franche ben, Je suis venu pour... Voilà, c'est le deuxième TRML que je, que je vis, en fait. Tu alors, étais venu à Douarnenez, peut-être À voilà. Douarnenez, oui, j'étais venu une journée, on va dire deux, trois jours, quoi, toi, mais vraiment très décousu. Et là, je voulais approfondir un petit peu la chose, voilà, comprendre un peu mieux et... Alors, est-ce que vous avez été satisfait Est-ce que vous avez un coup de cœur Peut-être une recommandation euh, pour les gens qui voudraient visionner euh, une chose Voilà, qu'est-ce qui vous a le plus marqué Alors, euh, ce, qui était, ce qui était intéressant, c'était la première partie était très intéressante parce qu'elle était très large. Alors, tu parles de samedi jusqu'à mercredi, jusqu compris Mercredi, jeudi, oui. Euh, et puis, la deuxième était plus technique. Donc, euh, c'est la partie technique, elle, elle est intéressante parce que, et même si on n'est pas développeur, c'est toujours intéressant d'observer et d'écouter les développeurs. Y a, on apprend beaucoup de choses. D'accord. Donc, toi, tu es moins technique, c'est ça Moi, je suis plutôt sur la partie euh, vie euh, économique. Vie économique. Ouais. D'accord. Alors, ton coup de cœur Mon coup de cœur, c'est pr le, le, le, le, la présentation de la co-responsabilité financière. D'accord. Et toi, Franche Moi, je pense que oui, ça aussi. Oui, c'est un des points... Euh, que j'ai découvert, que je ne m'attendais pas du tout à ça. <coughs> et euh, c'est vrai que la co... Voilà, je vais voir la, la finale ce soir hein, de, de, de ce panier, comment on partage. C'est vrai que c'est égal Alors, est-ce que ça, c'est plus lié à l'organisation des rencontres de, de la monnaie ici C'est une nouveauté, peut-être, dans l'organisation. Euh, mais quel est le lien pour vous avec la, la monnaie libre et ben c'est justement comment on fait pour mieux gérer, euh, je vous dirais, des événements. Comment on fait pour que chacun puisse trouver à la fois... Euh, Comment ça s'appelle le moyen de participer, même s'il n'a pas beaucoup de moyens, en fait. Et donc, voilà. est ce que c'est plus simple, selon vous, avec la monnaie libre que dans le système actuel bancaire, enfin monétaire? Ça oui, je pense ça, que ça plus pourrait simple. être plus simple. L'avantage, c'est qu'il y a la notion de solidarité. Et puis, monnaie libre dans un monde libre, c'est aussi une solidarité qu'on n'a pas dans le monde non libre, dans la monnaie non libre. Alors je suis maintenant avec euh, Squeak euh, de Toulouse, bonjour, bonjour. et puis euh, Gilles qui nous vient de Bordeaux. Bonjour. Euh, alors j'ai envie de vous poser comme question, bah, qu'est-ce que vous êtes venu euh, faire ici au RML Alors moi ce qui me pousse à venir à chaque fois c'est de retrouver les gens que je connais et d'en rencontrer des nouveaux. C'est vrai qu'on a, a énormément de richesse dans, dans ces rencontres. Euh, et puis j'ai présenté un petit atelier pour faire le lien entre euh, notamment les développeurs et les utilisateurs. Euh, parce que c'est quelque chose qui pour moi manque un peu et, et c'est le cas dans la june mais c'est le cas partout il y, y a énormément de travail à faire là dessus et donc voilà je suis venu apporter ma pierre là dessus alors en fait il n'y a pas eu grand monde parce que c'était euh, ça a commencé à l'heure de la pause déjeuner où là les gens ben, déjeunaient mais ils ont commencé à papoter finalement c'est ça qui était important pour moi aussi c'est qu'il y ait des rencontres humaines hein. mmh. euh, maintenant je suis quand même ravi d'avoir été là et d'avoir pu renseigner quelques personnes sur... Euh, ben, mettre des visages peut-être mettre des visages euh, et, et un, un truc bête hein, mais euh, comment euh, faire enfin ouvrir un ticket euh, c'était sur cesium en l'occurrence euh, montrer un petit peu comment on fait ça il n'y a euh, pas de bug dans yeux non c'était pas un bug c'était un, une correction euh, linguistique ah oui je l'ai vu ouais, je l'ai intégré merci à celui qui l'a fait alors toi Gilles tu es venu pour que pour quelle raison finalement alors j'appartiens à une structure qui s'appelle euh, le collectif d'économie fraternelle, enfin le collectif de, viens, viens par là te voit bien. Hop, de petites coopératives d'économie fraternelle. Mm -hmm. Alors, euh, sans rentrer dans le détail, parce qu'il y a peut-être des sites internet euh, sur lesquels oui, les y gens pourront aller voir. Il y a, il y a plein de sites internet. Euh. Mais juste pour avoir la, la taille un peu euh, au niveau de Bordeaux. Bon, au niveau de Bordeaux, c'est des milliers de gens bénéficiaires. Et les... Alors il y a deux sociétaires, on est en coopérative, donc ce sont des sociétaires. Des, des gens euh, co comme toi qui s'intéressent aux au, bah, au plus pauvres finalement, euh, oui. qu qu'est-ce tu... qu que tu viens faire dans la monnaie libre Alors on, avait une, une... on a fait une tentative de monnaie libre qui s'appelait le doya, mais qui n'a pas marché. <rire> Alors pour quelle raison elle n'a pas marché bah, Parce qu'on euh, n'avait pas de développeurs importants euh, important. Qu'est-ce euh, qu que vous allez retenir finalement de ces rencontres Est-ce qu'il y a un, un élément marquant bah encore une fois, bah c'est le, le, le, dans le titre, hein, rencontre, euh, parce que bah, le, le, les liens humains qu'on tisse dans cette toile de confiance, on les, le, le cœur de la toile de confiance, finalement, vient souvent ici, euh, à, à ces rencontres. Et, et c'est important qu'on... Il y a une émulation qui se crée, il y a des choses qui se mettent à avancer à chaque fois, on le voit à chaque, à chaque RML. C'est vrai que c'est assez frappant, là dans la conférence de, de PEDGE, euh, euh, Pierre-Jean Chancelier, Pierre Chancelier, sur la, la carte des certifications, on identifie tout de suite bah, des gens qui sont ici finalement euh On l'a vu dans la présentation de Pi tout à l'heure, euh, cette carte-là et effectivement il euh, y a même sur cette cartographie-là une détection des communautés qui trouve euh, bah, d'une part les zones géographiques et d'autre part les, les nœuds euh, plus des, des regroupements de personnes qui ont l'habitude mmh. de se croiser typiquement euh, dans des choses qui n'ont rien à voir avec les, les RML mais, euh, Framasoft, on les, on les voit aussi euh, dans cette zone rouge ah, oui. euh, commune à tout le monde parce que... Oui, on a des membres de Framasoft qui sont, euh, qui sont dans la communauté, je crois. Par, ah, euh, par le co Capitole du, du Lim. Au Capitole euh... du Lim, notamment. J'ai fait une conférence euh, au THSF l'année dernière ah, avec Pouillou qui ah, est, est le responsable. Ah, on va la mettre en lien parce qu'elle est vraiment excellente, cette conférence. On rigole beaucoup. Ah, vraiment, bravo encore. Ouais, merci beaucoup. Mais c'est vrai que l'humour, ça aide à faire passer ah, pas oui. mal de messages. Après, c'est vrai que dès lors qu'on commence à faire des choses très techniques, c'est tout de suite plus compliqué. Alors Et toi, Gilles, un coup de cœur particulier ah oui, c'est super. Hein. Alors, j'étais très séduit par le, les choses de sécurité. Tu peux nous expliquer ce, que, ce qui t'a séduit dans la sécurité D'abord, toi, tu as dit qu'il fallait pas utiliser le Césium du web, déjà. Tu vois, j'ai retenu. Pour un compte membre, effectivement, c'est plus piratable. Donc, comme la monnaie euh, est, est centrée sur ses comptes, euh, il faut faire attention. Je suis maintenant avec euh, Stéphane. Bonjour Stéphane. Hello, salut Benoît. Et puis, euh, Pi Salut Benoît Qui sort tout juste de sa conférence, là on t'attrape à chaud. Alors messieurs, bah, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous êtes venu trouver euh, lors de ces rencontres euh, Voilà, Quelle était votre motivation Qu'est-ce que vous êtes venu présenter Alors je suis venu, moi, je suis venu pour les journées techniques surtout, donc euh, jeudi, vendredi, euh, samedi. Alors, moi ce qui m'intéresse c'est de suivre euh, et puis de, de participer euh, euh, au développement, euh, participer au niveau euh, concept, au niveau bien sûr euh, suivi. Donc surtout ces points-là qui m'intéressent et puis l'initiation aux débutants avec euh, soit le jeu economicus ou le, le module Galilée là qui, qui est fait par Polar aujourd'hui. Voilà, bon, c'est les points qui me qui m'intéressent le plus et c'est pour ça que je suis venu pour ces journées-là. Monter le niveau quoi finalement Oui, enfin surtout essayer d'aborder le sujet par euh, des points précis, je tiens à la précision, mmh. <rire> pratique et euh, sans confusion. Sans confusion, éviter les longs discours, c'est pour ça que je préfère le jeu Géconomicus pour expliquer la monnaie, parce qu'au moins les gens jouent et ils voient un résultat chiffré à la fin, une comparaison, ça parle plus à mon avis que des longs discours, et encore mieux bien sûr, participer au développement des logiciels qui permettent d'utiliser la june, c'est encore une étape encore meilleure, voilà, et donc pour moi ça passe, il faut parler peu et plutôt développer, pratiquer, mettre en œuvre. Toi puis alors moi je suis venu faire ma présentation de, de mon expérience utilisateur, un an et demi d'échange Donc euh, l'idée c'était de donner un peu plus de légèreté à, et un peu d'humour aussi à l'utilisation de la, la monnaie libre. Euh, je suis aussi venu présenter la théorie relative du NEM, ça c'était important parce que c'était une autre version de, de, de la TRN qui me semble un peu plus instable que celle de, de, de Stéphane. Et euh, voilà, donc c'est euh, l'idée, c'était vraiment de, de donner envie aux, aux utilisateurs voilà, de, de dire qu'avec la June, on peut en vivre, on peut se déplacer, se, se nourrir, euh, être en bonne santé, euh, se cultiver, et, et voilà, c'est toutes ces choses-là. Alors, on a eu beaucoup de, de réactions positives, donc on mettra ta, ta conférence en lien. Alors, messieurs, est-ce que vous avez un coup de cœur, quelque chose qui vous a marqué, que vous retiendrez Qu'est-ce qu'il fallait retenir de ces RML12 de Bordeaux alors, pour moi, il y a eu euh, deux points essentiels qui m'ont vraiment euh, fait plaisir et vraiment en, en, en enthousiasmé. C'est d'abord l'avancée à la fois de Dunitaire vers 1.7, 1.8 qu'a présenté euh, Cédric, mais surtout l'arrivée de deux nouveaux clients, là vraiment, vraiment ça fait chaud au cœur, d'Urs pour la version euh, Dunitaire Rust, vraiment génial, par Eloïse. Et puis alors le Juniper. truc inattendu qui vient d'arriver là, Juniter et Benji qu'on a eu en conférence euh, euh, vidéo, c'était génial. Alors juste on, je crois que pour l'enregistrement, le son euh, a été manqué, c'est dommage. Mais bon, on espère qu'il viendra une prochaine euh, version. Donc ça c'était vraiment top top. Au niveau des clients aussi, ça a évolué beaucoup. On voit que Cesium, les développeurs de Cesium, a, a mis l'accent vers une direction super enthousiasmante aussi pour essayer d'épurer un peu le client, ça, ça, ça fait plaisir. Et puis, un peu, un peu. Et puis Silkai, alors l'arrivée de Silkai là, euh, vraiment... Euh, avec moi, une première brique euh, qui va dessus d'ailleurs. Une première brique, je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais ce que j'ai vu, surtout que j'ai réussi à l'installer en euh, le, 10 minutes. En, je euh, cinq, confirme. 5 minutes, voilà, et, euh, avec juste un tout petit truc à rajouter. Donc il a fait un gros effort pour ça. Super opérationnel, j'ai déjà fait des virements, j'ai consulté des comptes, c'est un plaisir quoi. Hein, c'est vraiment hyper rapide, euh, en mode texte, euh, je crois que pour le développement c'est vraiment très, très sympa. Ça c'était le premier point, point technique. Et le deuxième point qui m'a beaucoup plu, bien sûr, c'est que j'ai pu me procurer un, un, un Fairphone euh, aux enchères. Et ça, ça c'est chouette. quoi. Alors à combien le Fairphone À euh, 12 500 june. Et toi, alors, Pierre, est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager Oui, alors moi, mon coup, coup de cœur, c'est plutôt un service que j'ai euh, que, que proposé à, à ceux qui, euh, qui me connaissent euh, chez Millicent, puisqu'on a, a, a été plusieurs. Et puis, bah, j'ai proposé le service d'apprendre aux gens à faire des rouleaux de printemps. Euh, C'est-à-dire que le but, c'était... Le but, c'était de donner de l'importance à, à l'échange de, de, de biens et de services, mais là, c'était de l'échange de, de, de connaissances. L'avantage de, de, de la connaissance, c'est que, par rapport au rouleau de printemps, c'est de l'expliquer une seule fois. Dix personnes le comprennent et ils vont le, ils vont le proposer chez eux et puis bah, l'expliquer à d'autres personnes. C'est en fait le, un principe de, de connaissance qui est ultra puissant, finalement. Euh, on, donne, on donne la connaissance à une seule personne et puis bah, derrière ça, il y a mille personnes en fait, qui sont capables de récupérer... Le code source et de pouvoir le, le modifier à sa sauce. Et le donc La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va manger du NEM pendant de longues années <rire> au RML. Ça, ça. Et rouleau de printemps, pardon. De printemps. Mais, merci, Pi. Je vais rester avec Stéphane. Ouais. Et puis, bah, je te dis aux prochaines rencontres de la Monnaie Libre. Ouais. Et bravo aussi pour le collectif euh, Axiom Team. Ouais. Alors, Stéphane, donc, euh, tu as la mascotte, euh, la mascotte qui porte un nom. Je ne sais pas si tu l'as retenue. Moi, je n'ai pas retenu. C'est le Romoulou, je crois. Romoulou. Hein. Donc, tu es le prochain organisateur des rencontres de la Monnaie Libre. Que euh, tu as voulu, et je pense que c'est aussi le, le, le choix que ce soit toi qui les portes, recentrer peut-être euh, euh, sur la partie technique qui a encore besoin de, de renforcer. Si j'ai bien compris, est-ce que tu peux, voilà, tu peux nous dire deux mots là-dessus Oui, donc les RML 13 auront lieu à Perpignan. Bon, il y avait plusieurs euh, candidats possibles, euh, bien sûr, mais bon, les seuls euh, qui sont présentés, hein, c'est eux qui prennent la, euh, forcément la main. Donc ça aura lieu à Perpignan, Perpignan pour les RML 13 en, en mai ou juin, donc les dates vont être annoncées euh, bientôt. Euh, et effectivement, elles doivent être, être recentrées. J'en profite quand même pour dire que les RML 14, 15, 16, etc., euh, ben, sont ouvertes. Hein, donc tout candidat euh, qui veut se, si, se, se positionner pour accueillir ces rencontres, euh, euh, c'est relativement simple à faire puisque c'est un peu de l'auto-organisation. Il faut avant tout prévoir un lieu euh, où vont se dérouler essentiellement les rencontres informatiques et, et les éventuels euh, autres euh, éléments autour euh, que l'on veut placer. Ça, ça, ça s'arrête à ça, il ne faut pas vouloir tout faire, prévoir l'hébergement en général, les gens se débrouillent très très bien, on se réduit au minimum, on essaie de faire ça librement, donc euh, il s'agit surtout d'accueillir le cœur. Bon voilà, donc euh, Perpignan pour CRML 13, donc c'est chouette, c'est la première fois que Perpignan va recevoir euh, les, euh, les RML, c'est une très très belle ville déjà, euh, qu'on peut en profiter pour aller la visiter, euh, vraiment c'est très très chouette, en, en plein pays catalan. Les catalans d'ailleurs qui, qui aiment bien l'indépendance, l'idée de l'indépendance, on a vu ça récemment. <rire> il doit y avoir du monde. Alors. Voilà, il peut y avoir du monde. On verra peut-être, on aura des espagnols pour la première fois, c'est possible, parce que je sais qu'à Barcelone, il y a des collectifs, des, des fablabs, y compris d'informaticiens, etc. Oui, oui, qui sont déjà... Euh, espagnols Et qui parlent espagnol, si, qu'est-ce possible et tant bien. Et donc, donc les conférences seront en espagnol non, non, non, on fera en français quand même, mais les catalans parlent souvent bien français. Donc ouais, un désir de recentrer aussi sur la, la voilà. technique, parce qu'il y a bon, peut-être une une surutilisation que moi en tout cas je reçois en tant que développeur de Césium d'un de, de, de, seul logiciel de client, je trouve que c'est vraiment gênant et l'idée de recentrer pour qu'il y ait d'autres qui soient mis en avant me paraît excellente. Voilà. Bon, bah, disons que c'est bien aussi que les RML montrent des visages un peu différents, ouais. bon, depuis le début les RML euh, l'idée principale quand même c'est de soutenir le développement par la rencontre des ouais. développeurs, faut pas oublier ça et avant tout le développement du cœur, c'est-à-dire d'unitaire, voilà donc le, le, le, le cœur des RML c'est ça, ça a été au début Open UDC puisque c'était le, le prototype, c'est devenu ensuite d'unitaire puisque d'unitaire était, était opérationnel, et maintenant c'est donc là-dessus qu'on va mettre le truc, et le nom d'ailleurs ça va être ça, ça va être les RML 13 Perpignan RML 13, ça sera cœur de june, voilà ah, ça sera le thème okay. cœur de june, et on, ne, donc on va centrer tous les discours et conférences qui parleront soit du cœur soit du Soit des, des clients, clients des jeux, je ne parle pas des conférences qu'il peut y avoir sur l'économie, l'usage, etc. Mais tout ce qui traitera de la technique, ça sera autour de Dunitaire, Durs ou Junitaire. Voilà, c'est les trois cœurs de, de Jun. Et on va aussi en profiter pour mettre l'accent sur un client encore peu connu, mais qui est devenu mature justement, et qui est peut être le plus proche des développeurs, puisqu'il qu'il a un mot texte, mais qui peut s'approprier par les utilisateurs d'ailleurs, hein, parce que c'est assez facile de l'utiliser, c'est Silkai. Voilà pour euh, parce que Cesium a eu quand même beaucoup, comme tu disais beaucoup ah oui, déjà il faut, de. Ouais, il faut diversifier. Il voilà, faut diversifier un peu, beaucoup de présentations pour Cesium, ce qui est très bien. Mais c'est bien, on va mettre l'accent sur SilkAI parce que en cœur de June, c'est sans doute le client le plus, euh, voilà, le plus proche de la June avec une installation minimaliste, assez rapide et qui va plaire aux développeurs pour savoir si euh, le cœur qui développe ben réagit bien. Hein, voilà, euh, SilkAI est quand même pas mal pour ça. D'ici là, peut-être en plus, euh, Moul aura encore amélioré euh, SilkAI avec des nouvelles fonctionnalités. Euh, améliorer un peu l'installation qui est déjà vraiment relativement simple hein, vraiment, j ai, j ai, même moi j'y suis arrivé donc <rire> je <rire> donc, confirme aussi voilà donc c'est tout à fait jouable et voilà donc essayez ça donc ça sera le cœur vraiment le cœur le cœur et, et, et pendant les, les, les deux jours pleins de techniques ça sera ça et sur la partie euh, euh, utilisateur on essaiera pareil de faire la présentation sur installation d'un nœud quand on est utilisateur euh, on va installer son nœud et ou euh, bien sûr utilisation de Silkai. voilà donc pour les utilisateurs telle partie euh... voilà mais ça sera que ça ce qui fait que là euh, les développeurs du cœur ne pourront pas euh, se dire je viens qu'un jour parce que les trois jours seront euh, sur le cœur et donc les trois jours, on va vouloir travailler le fond, le fond du fond, le protocole, le cœur, le, les lignes de code. J'aimerais vraiment qu'on qu passe une étape à ce niveau-là. Donc ça va être le thème. Alors ça n'empêchera pas qu'il puisse y avoir autour, bien sûr, euh, toujours pareil, bien sûr, euh, des rencontres un peu plus vastes avec des g marchés des, des rencontres d'initiation, de, de, un jeu g etc. Mais ça va être la priorité, c'est ce qui sera euh, bâti en premier, euh, le reste euh, venant après étant facultatif, on verra euh, aussi euh, avec les, les personnes sur place qui sont à la june euh, ou qui veulent y entrer, euh, s'ils veulent euh, organiser des choses autour. Mais en tout cas, ça sera ça qui sera offert euh, en priorité et comme socle, comme socle de départ dans les un ou deux mois qui viennent maximum, euh, tout sera en place à ce niveau là. Ok, bah merci à toi et puis bah rendez-vous à Perpignan donc en mai ou juin, on suivra ça sur Duniteur.org Merci à vous. Super. À bientôt à des prochaines RML, sans doute. Et bah, je vous dis aux prochaines RML, j'espère. À bientôt. À bientôt. Gail. À bientôt, j'espère aux prochaines rencontres des monnaies libres. Salut. <rire> merci à vous. Merci, messieurs. Ben euh, merci. Ben bah, merci à toi. <rire> Et puis bah, bonne continuation. J'espère qu'on se reverra euh, très vite. À bientôt. Aux prochaines RML, j'espère. Oui. Avec plaisir. En tout cas, moi j'y serai. Nous on y sera. Ah, bon, on